Aujourd'hui, les entreprises gérant un gros volume de courriers, peu importe le format, peuvent être confrontées à certaines complications, notamment sur tout le processus qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Prenons le cas de John, un client qui envoie un courrier de réclamation. Son courrier est trié, puis envoyé via un transporteur à un mauvais service. Le courrier repart le lendemain et parvient vers le bon service le surlendemain. Ce processus ne dispose d'aucune traçabilité. Il engendre des coûts de transport et un temps de traitement élevé, quel que soit le secteur d'activité d'une entreprise. Pour remédier à cela, Arandor propose la solution Flower Courrier, composée de trois modules. Flower Courrier Entrant, Flower et Enveloppe et Plume, le module de courrier sortant. Doté d'un paramétrage simple, la solution permet de gagner du temps et de réduire les coûts en évitant toute contrainte liée au transport, à la distribution et au traitement. Reprenons le cas de John. Il envoie de nouveau un courrier de réclamation au service généraux. Ce courrier est numérisé, intégré dans la solution, classé et dirigé vers le bon service. Dans le cas où le courrier est mal routé, il sera redirigé vers le bon destinataire grâce à Flower Courrier. Céline, collaboratrice en télétravail, dispose d'un accès au courrier envoyé par John et peut le traiter. Les courriers seront ensuite automatiquement classés et éditables dans le dossier Flower Courrier de son client. Le module Flower e-Enveloppe offre la possibilité de modéliser des workflows et de s'ouvrir aux clients finaux. Céline crée donc un workflow pour valider le dossier de réclamation de John. Grâce à ce workflow, John reçoit une notification indiquant qu'il peut uploader ses fichiers dans la solution. Les collaborateurs peuvent vérifier et valider les documents reçus et, si besoin, envoyer des mails à John directement depuis Flower Courrier grâce à Plume. Gagnez en efficacité, optimisez et digitalisez l'intégralité de vos courriers sans plus attendre avec Flower Courrier.